<rire> Salut Torek. Salut. Euh, ça ça va. va. Ça va et toi? Wow, ça fait plaisir. Ouais, ça fait longtemps. Euh, ça fait longtemps. On s'était ouais. vu sur le, le Iggy. Le Iggy Summer Day, Ouais. ouais c'était ou le ans deuxième Iggy ouais. Summer Day ouais, ouais. Et c'était là qu'on s'était rencontrés. Évidemment, tu es au rendez-vous d'un grand événement ludique. Voilà. Euh, avec ça un de tes partenaires. Ouais. Qui euh. commence, hein. Et euh, t'es venu avec, euh, ça, ça, ça a progressé, ça a changé Ouais, on a progressé en deux ans, on a bien grandi, euh, on a pas mal investi dans des machines pour ouais. pouvoir fabriquer... Euh tout ça on s'est associé aussi avec euh, avec des entreprises qui étaient déjà existantes pour avoir notre euh, propre euh, réseau de fabrication d'accord donc euh, maintenant on est complètement autonome pour une fabrication 100% française ouais d'accord sur ce projet là il euh, y avait un vrai défi euh, on est sur des tapis qui sont designés euh, par nico prime ah, sur le projet euh, euh, ouais sur ce après, projet après, sur, hein. sur le projet là euh, toi du coup tu t'es occupé de toute la partie euh, impression ouais. Moi, j'ai plusieurs questions à te poser. Déjà, il y a quelque chose d'assez euh, euh, remarqué euh, dans, dans, les, dans les streams, c'est que les sidebars ont été directement intégrés au tapis. Ouais, ouais. donc en fait, ça c'est une nouveauté euh, sur les tapis Star Wars Legion, d'intégrer des sidebars dans, le, dans les tapis. Bon, ça permet déjà de les ranger en une fois. Ouais. Et puis, euh, bon, c'était pas une grosse difficulté niveau impression, puisque ouais. euh, ça... Euh, ça revient à une taille euh, en, anciennement euh, 40K ou euh, Warhammer, donc euh, 6 par ouais. 4, 183 par 122 cm. Donc c'était des formats qu'on qu maîtrisait déjà. Quoi. Ouais, d'accord. Donc ouais. en fait, tu n'as pas eu à créer une découpe en fait. Tu avais non. déjà une découpe voilà. et tu t'es rendu compte que tout passait voilà. des comme il fallait. C'est ça. ça. En fait, on a tout fait pour que ça rentre là-dedans. Ouais, ouais. ouais. ouais. D'accord. Ça... Est-ce que c'est un format que tu vas euh, maintenant euh, proposer pour euh, les joueurs de Star Wars Est-ce que c'est euh... une formule Est-ce que tu vas conserver les sidebars euh, indépendants et, et, et en même temps proposer cette, euh, cette formule ouais. Effectivement, là, lors du tournoi, on a constaté que c'était très apprécié. Donc on va... je vais pouvoir effectivement les proposer en... Ouais. Euh, en tapis déjà avec les sidebars intégrés. Ouais, je continuerai à proposer les deux parce qu'il y a des joueurs qui jouent à d'autres jeux mm -hmm. et qui utilisent Évidemment. le battlemat pour d'autres jeux bien sans sûr, les sidebars et qui achètent les sidebars à côté pour pouvoir jouer à pour Star Wars. Voilà. Ouais. Euh, comment ça se passe l'impression d'un tapis comme ça Parce que moi je me posais la question, alors à la fois euh, le défi, enfin comment dire, la gamme pour... pour Presser un tapis et puis après comment on relève le défi euh, d'en sortir autant dans un délai aussi court Et eh bien en fait euh, la technologie ça s'appelle la sublimation, ouais. donc en fait euh, on a tous fait ça quand on était gamin, c'est la même technologie que le fer à repasser quand on transfère sur nos t-shirts, ouais. donc en fait on imprime une feuille de transfert ouais. sur une imprimante euh, grand format bien sûr, hein. mm -hmm. et puis ensuite on met ça dans une presse à chaud aussi grand format ouais. et on transfère l'image sur le néoprène vierge, D'accord. Voilà. Ok. et donc après pour faire du, de la série, on a des, une machine qui s'appelle une calandre. Ouais. Donc c'est avec des rouleaux. Et donc en fait, on les passe à la suite. Euh... Alors c'est des rouleaux. Euh, les tapis sont découpés après. Les tapis sont là, ils étaient déjà à la taille. Donc, ouais. euh, voilà. Et ensuite, on passe la feuille de transfert et le rouleau et le néoprène dans le rouleau et c'est qui chauffe aussi. Donc, ouais. là, ouais. Et ça transfère euh, l'image sur le tapis. Ça prend combien de temps de sortir un tapis? Euh, ça prend une vingtaine de minutes. Ah, ouais, quand même. Ouais, ouais. ouais. D'accord. Ouais. Après, il euh, y a quand même toute une partie préparation euh, avec l'impression de la feuille qui, elle, prend du temps parce que bah, c'est un traceur grand format. Donc, euh, mm -hmm, mm -hmm. tu peux imaginer les allers-retours de la tête d'impression, ça prend du temps. Mm. Et donc, ça, euh, c'est une activité euh, que tu, que tu, que tu sous-traites, en fait Tu t'es associé à, des, à une entreprise pour faire ça En fait, je sous-traite plus. Hein, donc, euh, ça fait partie de, de Torec. D'accord. Voilà. Euh, on a. Je me suis associé, donc en fait, ça fait partie de la même voilà, société. Okay, okay. Et euh, donc, ça m'a permis d'acquérir les compétences et puis d'avoir, euh, de plus sous-traiter toute cette activité. Mmh, voilà. D'accord, C'est entièrement château, Est-ce qu'il y a une chose euh, sur laquelle tu voudrais mettre euh, l'accent euh, aujourd'hui bah Aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'on a ramené de spécial On a ramené des socles transparents euh, spécifiques euh, pour le jeu. Ouais. Et, et puis après, bah, les tapis, hein, ça reste le centre de mon activité. Mm -hmm. Je me développe un peu dans l'impression 3D oui. aussi. Oui, oui, oui, oui, oui. Donc c'est une activité euh, connexe pour l'instant. Euh, ouais. Mais ça démarre bien, donc on va aussi euh, progresser là-dessus. Ouais. On a maintenant mm -hmm. une vingtaine d'imprimantes 3D, donc on commence à tourner avec ça. Alors il y, y a à la fois euh, les décors, ouais. mais il euh, y a ça aussi. Il ouais, y a aussi des figurines alternatives. Hein des figurines alternatives, ouais, pour ouais. l'instant, tu ne fais des figurines alternatives que pour l'univers de Games Workshop euh, Pour l'instant, oui. Il y a aussi du Marvel. D'accord. Marvel euh, Crisis Protocol. Ouais. Voilà. Ça se passe bien Ça, ça se passe bon très tour. bien. Ça, ouais. ça, mm -hmm. ça tourne gentiment pour l'instant. Je ne fais pas beaucoup, beaucoup de communication Ouais. pour euh, déjà nous lancer. Euh, tu voilà. veux consolider ton expertise ouais, là-dessus voilà, là avant de pouvoir vraiment… Euh... Oui, consolider, euh, fiabiliser le taux de marge, ouais. Ouais, les échecs ouais. possibles, etc. Mm -hmm. Et puis mm -hmm. après, on va, on, va, on va communiquer dessus. Ok, D'accord. Bah écoute, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Je te remercie de, euh, voilà, c'est super. Tu vois que hein, vraiment, c'est incroyable parce que on s'est vu il y a, voilà, il y a trois ans, mais en même temps, j'ai envie de dire seulement trois ans. Ouais. Et euh, ça, ça, ça, ça grandit. Ouais. Ça grandit à la maison, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Un petit, euh... <rire> un petit gars de un an, <rire> ça prend du temps aussi. Ouais, ah, ouais bah ouais, évidemment. Ah, voilà. Bon bah écoute, je te remercie beaucoup, puis merci d'avoir été là pour, euh, pour soutenir la commu. À très bientôt. À bientôt. Ciao.